Bonjour les amis, si vous voulez gagner de l'argent sur les marchés tous les jours vous n'avez pas besoin de chercher sur 10 000 marchés donc vous pouvez vous contenter d'un ou deux marchés c'est amplement suffisant pour gagner de l'argent tous les jours sur les marchés. Je vous conseille de trader le DAX le matin et l'après-midi vous pouvez choisir un marché américain le Dow Jones par exemple et vous aurez des opportunités tous les jours de faire des trades qui vous rapporteront de l'argent. Le tout bien sûr est d'avoir une méthode efficace et comme vous le savez moi je suis partisan du scalping donc ça fait des années que j'ai adopté cette méthode de trading. Et il ne faut pas croire que le scalping c'est forcément prendre toujours des trades très courts, couper très rapidement ses positions il y a moyen de garder des positions également et de faire des trades de 50, de 100 points Donc, et ça très souvent vous pouvez le faire sur le Dax comme sur le Dow Jones. Ça vous permet à ce moment-là de sécuriser vos positions et de laisser partir le marché et de gagner ainsi de l'argent tous les jours sans aucun stress et en faisant moins de trades mais en profitant donc des marchés tels que le DAX et le Dow Jones. Vous avez derrière moi le graphique du Dow Jones donc vous voyez très bien les mouvements importants que le marché peut faire. Donc le tout est à ce moment-là de trouver donc des zones de, de vente comme ici par exemple vous voyez, vous avez très bien, on voit très bien ici un signal de vente et à l'inverse lorsque le marché arrive ici à l'opposé vous voyez la belle mèche et si vous prenez le signal à ce moment-là donc à la, à la bougie verte et eh bien vous allez faire encore un, un beau trade. Vous pouvez prendre donc des, des gains intermédiaires et laisser courir le marché vous voyez là comme, comme il monte très bien et vous pouvez faire ça plusieurs fois dans le courant de la journée donc vous avez des opportunités comme cela tous les jours. Donc vous avez cela sur le DAX, vous avez cela sur le Dow Jones et rien qu'avec ces deux marchés vous aurez amplement de quoi remplir votre journée et de quoi remplir votre portefeuille. Donc ne cherchez pas à trader 10 marchés à la fois, d'une part ça va vous stresser et vous allez probablement manquer des opportunités sur le marché que vous pourriez suivre si c'est un marché unique comme le DAX ou le Dow Jones. Donc le matin, euh, à l'ouverture des marchés il y a très souvent des très beaux mouvements donc sur le DAX euh, c'est vers 8 heures que vous pouvez prendre ces mouvements donc vous attendez, ne vous précipitez pas, n'allumez pas votre ordinateur et ne prenez pas immédiatement un, un trade parce que vous voulez absolument euh, être dans le mouvement. Non il faut attendre bien sûr le mouvement euh, idéal donc le signal idéal. Euh, pour ça bien sûr il faut suivre des méthodes qui vous donneront le signal qui vous permet de rentrer en toute sécurité avec toujours une probabilité qui n'est pas de 100% mais lorsque vous avez un signal, vous avez une bonne probabilité de réussir à prendre un trade dans le bon sens et à ce moment-là vous pouvez sécuriser très rapidement votre position. Parfois vous devez vous y reprendre plusieurs fois mais vous allez de toute façon sécuriser le plus vite possible votre position et si votre stop loss est touché ben vous n'allez rien perdre. Ensuite lorsque vous prendrez le signal au bon moment, lorsque le marché va vraiment faire un beau mouvement, eh bien vous allez probablement gagner 20, 30, 40, 50 pips ou même plus et en ayant toujours une position sécurisée vous aurez peut-être fait votre journée de gains en, en une heure ou deux. Donc n'ayez pas peur d'adopter le scalping mais avec une bonne méthode de scalping vous arriverez à profiter de, de journées bien remplies en sécurisant donc votre trade et parfois même vous pouvez sécuriser votre trade et ne plus être devant l'écran si vous avez d'autres activités et ensuite vous mettez par exemple un take profit là où vous voyez le niveau où probablement le marché va s'arrêter ça peut être très bien un niveau que vous avez tracé comme on l'apprend donc dans ma formation donc vous avez des niveaux qui vous permettent de voir où le marché va probablement se retourner que ce soit à l'achat ou que ce soit à la vente. Donc si vous cherchez une bonne méthode de trading et de scalping qui vous permettra de gagner tous les jours sur des marchés comme le, le, donc le DAX ou le Dow Jones et eh bien il faut suivre bien sûr des méthodes efficaces mais qui vous permettent de rentrer en scalping donc ne pas attendre des heures et surtout ne pas devoir laisser des positions ouvertes la nuit parce que c'est très stressant et à ce moment-là vous pourrez vous pourrez ainsi profiter de mouvements qui sont comme vous le voyez de très beaux mouvements qui vous permettent donc de faire des gains importants en sécurisant rapidement votre position. C'est tout le secret d'arriver à faire donc des journées gagnantes, sécuriser vos gains rapidement et laisser partir le marché. Mais parfois vous allez prendre des, des, petits, des petits gains parce que le marché se retourne et vous n'allez pas euh, pouvoir prendre un trade très long mais si vous vous y reprenez une deuxième fois ou une troisième fois vous serez probablement dans le mouvement qui vous permettra de profiter pleinement du mouvement du marché. Donc le matin à 8h idéal d'ouvrir euh, votre plateforme de trading mais avant ça donc je vous conseille de faire vos analyses de marché et ensuite l'après-midi donc euh, à 15h30 vous avez l'ouverture US et à ce moment-là vous pouvez trader le Dow Jones et vous verrez que c'est un marché très intéressant aussi comme vous pouvez le voir ici sur le graphique. Donc le matin le DAX, l'après-midi le Dow Jones, parfois le DAX continue à être intéressant l'après-midi donc vous pouvez trader sur les deux marchés mais faites attention de ne pas perdre donc les opportunités du Dow Jones l'après-midi donc un ou deux marchés ça me semble plus que suffisant pour arriver à faire de bons gains. Donc Dex le matin, Dow Jones l'après-midi, les deux éventuellement en même temps l'après-midi et vous pourrez trader ainsi jusque dans la soirée sans aucun problème. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, je vous ferai d'autres vidéos pour vous donner encore d'autres conseils très prochainement. A très bientôt, au revoir